Cette capsule présente quelques conseils pour vous aider à réaliser un diaporama avec le logiciel PowerPoint. Sachez toutefois que ces conseils peuvent aussi s'appliquer à d'autres supports visuels. Tout d'abord, il importe de ne pas composer le diaporama à la dernière minute, surtout si vous êtes peu familier avec ce logiciel. Pour que ce diaporama soit pertinent, intéressant, visuellement et évocateur pour l'orateur et son public, il est nécessaire de prendre le temps de bien le faire. Il est recommandé d'éviter de lire le diaporama pour que la présentation soit moins ennuyeuse. Il faut ainsi s'assurer de ne pas surcharger les diapositives en évitant les phrases complètes. Le tout doit être écrit sous forme d'idées générales qui seront expliquées oralement, en quelque sorte racontées, ce qui est bien plus intéressant. La règle du 6-8 est un bon point de repère. Il s'agit d'avoir un maximum de 6 à 8 mots par ligne et de 6 à 8 lignes par diapositive un élément complexe peut être séparé en plusieurs diapositives. Il est judicieux d'utiliser une police de caractère simple et de taille assez grande, comme la 18. Il faut ainsi éviter d'employer des types de police stylisées ou ressemblant à de l'écriture manuscrite. En fait, comme ces types de police sont souvent difficiles à lire, cela pourrait entraîner la perte d'attention chez le public. Il faut ainsi... Visez la simplicité en ne surchargeant pas le diaporama d'animations et d'images inutiles. Il importe de toujours se demander quelle est la fonction ou l'utilité de tel ou tel élément. Il est conseillé de construire ces points de la même façon dans une même diapositive. Par exemple, si vous rédigez votre premier point en le commençant par un verbe, les suivants devraient aussi commencer par un verbe. Ceci assure une cohérence à vos diapositives. Dans le même sens, en indiquant un court titre à chacune de ces diapositives, cela permet à l'auditeur de suivre le fil conducteur de la présentation et de s'y repérer. L'ordre des diapositives doit ainsi respecter celui annoncé dans le plan de présentation. Il est indispensable de corriger la langue écrite. Les erreurs sont évidentes lorsque projetées sur grand écran, et elles pourraient détourner l'attention de votre auditoire. Par ailleurs, ce souci de la langue dénote également un travail soigné et de qualité. Enfin, il est important de pratiquer sa prise de parole à l'avance, et ce, avec le diaporama, afin de synchroniser son propos avec ce qui sera affiché. Il sera ainsi possible de s'assurer que les mots choisis soient évocateurs. Par ailleurs, une préparation suffisante et la pratique favoriseront la réussite de la présentation.